C'est rendez-vous important qu'on attend depuis un petit moment donc c'est le soutien aux 8 de Goudieur hein, qui sont quand même pour l'instant en tout, tout cas sous euh, sous condamnés des à des la prison des ferme des donc des euh, prédateurs 8, prédateurs 8 militants condamnés à 9 mois de prison de ferme de donc il y a appel aujourd'hui on va de voir ce qui va se passer dans la journée au tribunal Mais donc c'est un rendez-vous important mais déjà pour dénoncer ça et apporter notre solidarité et entière dénoncer la répression qui s'attaque sur des militants qui se sont battus pour défendre leurs emplois contre la fermeture de leur usine quand même donc ça c'est important puis après il y a tout ce qu'il a besoin de faire nous c'est comment on amplifier ça la, la riposte et comment on peut faire le lien avec toute une série de répressions qu'il y a aujourd'hui parce qu'on assiste quand même ces derniers mois ou ces dernières années à une intensification de la répression patronale et gouvernementale. On le voit notamment avec des syndicalistes qui sont de plus en plus emmerdés, en, ou en justice, ou Une convoqués par la police. Nous, à Ford, on a aussi été convoqués par non, la police, la ce certains militants. On, on voit des aussi les euh, militants écolos radicaux dans, dans, sur, dans, sur les actes comme notre des landes qui sont victimes la de, la de la répression. Et puis le mouvement Loi-Travail où toutes les manifestations qui d'une part ont subi la violence policière, mais à côté de ça aussi pas mal de militants qui ont été convoqués et qui passent en jugement les mois qui suivent. Donc il y a besoin de réagir à tout ça qu'on arrive à, ensemble on à poser le problème, de riposter, de débat, et donc ça pose le problème de construire euh, une là. résistance, de coordonner c est c est tout là. ça. Et donc c'est un, un des enjeux de la journée d'aujourd'hui, c'est celui-là, c'est de poser le problème de la lutte du Tous Ensemble de les contre, les les les contre ans, la répression. Ans, et la lutte contre lutte la répression, ça pose aussi le problème de la crise aujourd'hui qui s'aggrave. Et là, il y a un lien direct entre les attaques antisociales du gouvernement et des patrons, à la fois des licenciements qui se multiplient, on le voit récemment avec PSA, mais la remise en cause des droits des travailleurs, la remise en cause annoncée de la retraite, du CDI, des 35 heures, merci, on voit bien qu'il y a toute une série d'attaques qui se profilent tous, et on, on comprend tous, bien tous, le lien qu'il peut y avoir entre les attaques antisociales et la répression, en fait, la répression, c'est un outil politique pour museler les gens, pour les empêcher de résister. Et on voit bien qu'il y a une volonté d'étouffer, de mettre à genoux les gens. Donc c'est pour ça qu'il y a cette importance-là, à la fois de réagir contre la répression, mais en même temps de réagir contre les attaques menées par le gouvernement et le patronat. Et des rendez-vous comme aujourd'hui, c'est pas le seul, mais c'en est un qui est important et qui est hautement symbolique. c'est celui de discuter ouvertement de la perspective d'une riposte sociale du tout sens.